À nous quatre, nous allons vous proposer quelques pistes pour mieux vivre, animer et soutenir le Zoom apprentissage. Lorsqu'on enseigne, on cherche bien sûr à aider l'étudiant à apprendre. L'objectif consiste à lui permettre d'ancrer les nouvelles connaissances en profondeur. L'apprentissage profond, comme il se nomme, lui permettra de retrouver ces informations, les mobiliser et les transférer à d'autres contextes. Faisons un petit détour par le cerveau et cette fonction complexe. La mémoire. À la réception de l'information, la mémoire sensorielle est activée. Elle retient pendant de brefs instants les stimuli. La mémoire à court terme intervient ensuite. L'information y est maintenue durant une trentaine de secondes environ et n'est pas stockée. C'est ce qui permet de se souvenir du numéro de la salle dans laquelle le cours se donnera ou le nom de l'enseignant qui intervient ce jour-là. La mémoire de travail, elle, Pioche les informations dans la mémoire immédiate pour permettre à l'étudiant de se diriger vers la salle en question, par exemple. La mémoire à long terme est celle qui nous intéresse. Elle renferme les informations qui dureront toujours, que ce soit des informations automatiques, comme conduire une voiture, ou des données, sa langue maternelle, par exemple. D'autres mémoires entrent en jeu et sont plus spécialisées. La mémoire sémantique emmagasine le vécu, les expériences, le sensoriel, alors que la mémoire procédurale gère les réflexes. Elle recouvre ce que nous faisons sans y penser, comme marcher ou respirer. Lorsqu'une étudiante ou un étudiant écoute le cours, c'est la mémoire de travail qui agit. Elle permet de maintenir et de manipuler des informations verbales et visuelles pour les utiliser dans une activité pendant une courte période. C'est un peu la mémoire du présent. Grâce à elle, on peut terminer une phrase, taper un mot de passe, etc. Enfin, différents processus cognitifs s'enclenchent, l'attention, la compréhension, les émotions, et fixent en quelque sorte les notions dans la mémoire à long terme. Associés à différents déclencheurs ou triggers, l'information peut alors être mobilisée rapidement pour créer des liens avec d'autres notions, répondre aux questions d'un examen, etc. De nombreuses techniques peuvent être choisies par l'enseignant pour favoriser le stockage profond des notions présentées. Pour solliciter l'attention et les stimuli, la création d'histoires, le storytelling, la conception des schémas dessinés en live, le suivi du tracé du crayon ou du stylet favorisent la mémorisation ou encore l'action dans la leçon en intégrant des images. Des photos en cours de présentation favorisent l'attention et la motivation, qui sont des processus importants dans l'apprentissage. La répétition est également importante. Reprendre les notions présentées lors de la dernière intervention, résumer les points clés en fin de session, proposer des fiches révisions à compléter par l'étudiant. L'étudiant lui aussi a sa part à jouer dans l'apprentissage profond. Agir, échanger avec les pairs, prendre des notes, utiliser des schémas heuristiques tout en écoutant le cours, reformuler les assertions de l'enseignant pour ses camarades, travailler en groupe ou encore tout simplement oser poser des questions et noter les réponses. Tous ces éléments sont importants et vous les utilisez certainement déjà, en partie, dans vos cours présentiels. Lorsque le cours est donné à distance via des systèmes de visioconférence, ces techniques doivent être repensées. Plus brèves, plus courtes, plus variées, elles permettront de lutter contre la « zoom fatigue ». Ce thème recouvre le découragement et la déconcentration qui gagnent les personnes qui suivent des sessions longues de visioconférence. Elle est attribuée notamment au manque de moyens de repérer et interpréter les signes non-verbaux diffusés par les orateurs et à la distance face à l'écran. Le temps visio est aussi ressenti comme plus long que le temps présentiel. L'ennui gagne vite. La concurrence avec les autres écrans, voire le réfrigérateur, est plus forte. Ces éléments impliquent une charge cognitive plus lourde que celle induite par le cours présentiel. La distance entre l'enseignant et les étudiants fait en sorte que le contact peut être difficile. L'écran fait écran. L'enseignement et les activités d'apprentissage doivent ainsi être adaptés à la réalité numérique, puisque certaines choses ne peuvent être faites de la même façon qu'en présentiel. Pensons aux travaux de groupe, par exemple. Par ailleurs, certains étudiants peuvent vivre de la démotivation et une perte d'engagement. Cela peut se manifester par des caméras fermées ou bien un manque de participation active pendant la séance. Il est donc important d'utiliser de façon efficace les outils techniques et d'apprendre à les utiliser en amont avant la prestation d'enseignement. Pensons au cadrage, au son, au partage de l'écran par exemple. Nous en parlerons davantage dans quelques instants. Que signifie l'expression « soft skills » Les soft skills sont des compétences comportementales, des modes de réflexion et d'action indispensables pour évoluer dans un contexte professionnel. On les oppose aux hard skills que sont les connaissances théoriques et les compétences techniques. En enseignement distanciel, les soft skills sont un atout chez l'enseignant afin de créer un contact positif, durable et bienveillant avec le groupe d'étudiants. On peut utiliser différentes techniques et astuces pour animer le cours. L'idée générale étant de créer des conditions visuelles agréables et des moments qui rompent avec la monotonie éventuelle du cours. Icebreaker. Il s'agit de sortir et choisir pour intégrer. Demander aux étudiants de sortir du cadre rigide des cours. Partir à la recherche d'objets, parler de la dernière série regardée, par exemple. Une discussion en dehors du cadre du cours peut être une bonne introduction à l'apprentissage. Quant au positionnement, attention au cadrage. Ajustez la caméra et la distance afin que les étudiants voient bien votre visage. Voir les émotions et les expressions de l'enseignant, puisque les expressions peuvent aider à la compréhension. Ne pas hésiter à faire certaines parties du cours debout pour faire varier la dynamique. Pensez à l'éclairage, au contre-jour également, et à l'angle de la caméra. Comme étudiant, c'est bien d'avoir l'impression qu'on s'adresse à nous. Évitez les fonds loufoques ou qui pourraient distraire l'apprenant. Concernant la gestion de la classe, donnez un temps limite pour réaliser les activités et le compter vraiment afin de dynamiser le travail des étudiants. On peut également proposer des quiz basés sur la compétition, permettant de faire des coupures ludiques entre des séquences de cours, tout en remobilisant les connaissances acquises. Pour mobiliser les étudiants efficacement grâce aux outils, on peut proposer des activités collaboratives favorisant les interactions grâce à des outils qui permettent aux étudiants de travailler sur des projets réels, tels que des présentations, la création de magazines, des représentations graphiques, par exemple. On pourra également organiser des temps d'échange en sous groupes entre 4 et 6 étudiants par groupe, à partir de questions précises posées par l'enseignant ou d'autres étudiants. Favoriser les interactions en petits groupes permet de multiplier le temps de parole. On peut faire des groupes d'enseignement entre pairs pour expliquer des points différents que les étudiants auront travaillé de façon asynchrone. Dans ce cadre particulier, attribuer des rôles aux étudiants peut permettre de mieux organiser le travail et d'améliorer l'efficacité du travail collectif. Dans ce cadre, il est important de créer des conditions qui prennent en compte l'expérience de l'étudiant, en calant, par exemple, les activités particulièrement exigeantes sur les périodes où leur attention est la meilleure, habituellement au début et vers la fin du cours.